Bonjour Internet, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo va parler évidemment du, du gouvernement. Bernet disait, euh, Bernet qui a vécu euh, entre 1891 et 1995, disait que pour comprendre le fonctionnement d'un gouvernement et les résultats de ce gouvernement, il faut comprendre sa méthode. Cette méthode lui disait que la manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions de masse est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir dans notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formés, nos goûts éduqués, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. Alors, comment fonctionne le gouvernement Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Sénat Les premiers textes importants du quinquennat sont examinés cet été au Parlement. La nouvelle méthode de travail et de concertation, on va dire, prônée par le gouvernement, ne se fait toujours pas sentir au Sénat, même si un changement de ton est observé en ce moment. Dès le soir du premier tour de l'élection présidentielle, rappelez-vous, Emmanuel Macron promettait une nouvelle méthode pour, pour gouverner au-delà de sa majorité, avec l'ensemble du moins des forces politiques et des corps intermédiaires. Une nouvelle méthode basée sur quoi Sur la concertation à laquelle il se voyait finalement contraint au soir des élections législatives n'ayant plus de majorité pour gouverner. Dans ce contexte, le président du Sénat, Gérard Larcher, tendait la main à la première ministre Elisabeth Borne pour concrétiser cette nouvelle façon de travailler entre le gouvernement et les deux chambres du Parlement. Et notamment avec la majorité de droite et du centre du Sénat. Pour chaque texte important, je demande que nous en discutions ensemble, avant qu'ils ne soient finalement ficelés, qu'ils aillent au Conseil d'État et qu'ils soient présentés au Conseil des ministres. Alors, cette proposition, dans une interview de Midi Libre, avait été faite par ce dernier. Une demande qui correspond à quoi, finalement ben, À la feuille de route fixée par Elisabeth Borne, elle-même. Au membres de son gouvernement, d'une part, préparer les textes de loi euh, en amont avec les oppositions qu'elle considère, elle, dans l'arc républicain. Tout le monde, sauf la France insoumise et le Rassemblement national. Quelques semaines plus tard, et alors que le Parlement débat, sur, finalement sur deux textes, importants pour soutenir le pouvoir d'achat en période d'inflation. Voilà, Les articles sont disponibles. Cette révolution de la fabrique de la loi n'est pas vraiment observée au palais de Luxembourg. Aucun changement de méthode. C'est catastrophique. Il n'y a pas de nouvelle méthode de travail qui avait été évoquée par Macron. Selon le sénateur Jean-François Husson, cette méthode, eh bien, ils l'attendent toujours. « En ce qui me concerne, dit-il, je ne vois aucun changement de méthode, c'est même catastrophique, déplore M. Husson. Premier exemple, j'ai appris par voie de presse le programme de stabilité économique présenté par le gouvernement. Texte qui fixe les objectifs de croissance et de déficit de la France. J'ai alerté le ministre de l'économie et des finances, qui m'a envoyé un document insignifiant, moins informatif. Deuxième exemple, le projet de loi en faveur du pouvoir d'achat. Le gouvernement n'a même pas répondu au questionnaire traditionnel que la Commission des finances du Sénat envoie pour compléter son rapport. Sur le calendrier, par exemple, nous allons recevoir un texte mercredi soir, dit-il, pour l'examiner le lendemain. Dans quelle démocratie cela se passera-t-il ainsi Même déception du côté de la Commission des affaires économiques, du Sénat. Nous allons voter des mesures lourdes, comme la tarification de l'électricité, et ce, sans étude d'impact, finalement. Et ça, c'est Sophie Prima qui regrette ça, la présidente du LR. Un esprit de coopération. Néanmoins, elle note que depuis dix jours, nous sommes reçus et dans un esprit de coopération. Il y a des ministres avec, euh, avec qui ma commission mène déjà un travail important, comme Agnès Pannier-Runacher, en charge de la transition énergétique. Nous travaillons sur le planning des différents textes hein, qui vont arriver au Parlement très prochainement. Elle sera auditionnée cette semaine. Ce matin même, j'étais avec Christophe Béchu, dit-elle, le ministre de la Transition écologique pour voir comment organiser cette transition dans les territoires. Alors santé et territoires, c'est un groupe de travail permanent avec les parlementaires. Catherine Desroches, elle elle va créer un groupe de travail permanent avec des députés et sénateurs pour réfléchir notamment à cette fameuse question des déserts médicaux. Il va y avoir une attente forte du Sénat vis-à-vis -vis du du gouvernement, déjà pour Françoise Gattel, la présidente centriste de la délégation du Sénat, il faut éviter ce qui s'est passé ces derniers jours à l'Assemblée nationale. Concernant quoi ben Le coût de l'inflation pour les finances de, des collectivités locales, déjà pour commencer, avec des amendements du gouvernement au projet de loi qui arrivent à la dernière minute, sans réflexion globale. Après des premiers contacts avec l'exécutif, Françoise Gattel salue le cadre dessiné par la première ministre concernant le territoire. Plusieurs territoires. Trois ministères en charge de ces questions. La transition écologique, intérieur, collectivité locale. Une ouverture à la décentralisation des compétences de l'État vers des élus locaux. Cela est de bonne augure. Alors il semble... Pour finir, que cette nouvelle méthode commence un petit peu à infuser doucement dans les ministères. Le président du Sénat, Gérard Larcher, reste quand même toutefois prudent. On verra à l'usage, dit-il. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour évidemment recevoir toutes les notifications en cliquant sur la cloche. Merci pour vos pouces. Éventuel, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les réseaux sociaux, YouTube, la chaîne YouTube VDP.tv, la chaîne VDP.tv sur TikTok et sur Facebook. Merci à vous, passez une excellente fin de journée, à bientôt.